et développer une entreprise de coaching est passionnant. Vous pouvez aider des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à transformer leur vie d'une manière qui ne pourrait que difficilement autrement. Par contre, développer un business, c'est complexe. Et c'est pour ça qu'on a créé ce sommet Coach en Mission, pour vous apporter un regard holistique sur tout ce dont vous avez besoin de savoir pour développer votre business. Comment Attirer des prospects, comment vendre, comment coacher de la meilleure manière possible pour aider nos clients à trouver des solutions et à transformer leur vie. Comment avoir une bonne stratégie pour les prochains mois, comment prendre les bonnes décisions, comment avoir le bon mindset. Tout ça, on veut vous l'apporter. Le seul moyen de vous l'apporter, c'est de regrouper 20 experts dans des domaines différents pour vous apporter une vue globale de tout ce dont vous avez besoin pour développer un business à 5, 6 et pourquoi pas 7 chiffres. Du 22 au 26 mai, chaque jour, vous aurez la possibilité d'accéder à des masterclass exclusifs uniquement enregistrés dans le cadre de ce sommet. Si... Vous voulez développer votre business, vous êtes au bon endroit, c'est le rendez-vous de l'année. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ingencia, ma passion, c'est d'accompagner les coachs. J'ai même écrit un livre à ce sujet et pour la sixième fois, on va rassembler des milliers de personnes. Et la nouveauté de cette édition, c'est qu'on va faire en sorte que chacune de vos questions ait une réponse. On ne veut pas que vous souffriez de solitude, de ne pas avoir de clarté. On veut vous aider et vous servir de manière intense durant cette semaine pour que vous repartiez énergisé, encouragé avec plus de clarté. Si ça vous intéresse, c'est très simple inscrivez-vous, c'est totalement gratuit et on va pouvoir vous servir au mieux du 22 au 26 mai avec quelques animations qui auront lieu aussi avant. À très bientôt.